Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us, puisque après avoir annoncé les acteurs qui incarneront le rôle de Joël, Ellie et Tommy, nous apprenons aujourd'hui que l'actrice Merle Dandridge va reprendre son rôle de Marlène dans la série The Last of Us, un rôle qu'elle a parfaitement incarné dans The Last of Us partie 2, mais surtout dans le premier opus de 2013. C'est une nouvelle fois le très réputé site The Hollywood Reporter qui a eu le privilège d'annoncer cette information exclusive et donc sans surprise, Marlène sera de retour dans la série The Last of Us toujours à la tête du groupe de résistants des Lucioles et ce sera donc un personnage essentiel qui permettra la rencontre entre Joel et Ellie. Merle d'Andridge avait donc... Incarner ce personnage dans les deux premiers opus de The Last of Us est une actrice, quand même phare d'Hollywood, qui a pu s'illustrer dans plusieurs séries comme Sons of Anarchy, The Flight Attendant, Mentalist, NCIS Los Angeles ou encore Les Experts Miami. Mais ce n'est pas la première fois que l'actrice collabore avec Naughty Dog puisqu'elle a incarné deux personnages dans Uncharted 4 à Fist End, avec la nonne au début du jeu lorsque Nathan est enfant, mais aussi c'est elle qui interprète Evelyn, l'ancienne amie de Cassandra Morgan, la mère de Nathan et de Sam. Pour rappel, la série The Last of Us par HBO est actuellement en phase de pré-production et le tournage devrait débuter à partir du 5 juillet prochain et durer près d'un an jusqu'au 8 juin 2022. Malheureusement, aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment et on ne sait pas non plus quand ce sera diffusé en France et où ce sera diffusé. Dernièrement, Friends Réunion a été annoncé, un programme HBO Max, et on a appris que ce programme, cette, cette soirée spéciale, sera diffusée sur TF1, donc ça peut être de bon augure pour nous en France de voir la série The Last of Us arriver sur une chaîne nationale et non sur une plateforme de streaming. Cependant, ça arrivera sans doute dans un an et demi, voire deux ans, donc on aura le temps de voir les choses évoluer. Mais vous pourrez compter sur Naughty Dog Mac pour vous tenir informé en temps et en heure de toutes les informations autour de la série, mais aussi des jeux et du studio Naughty Dog. Sur cela, c'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous